description ainsi que plein d'autres cadeaux alors peut-être que parfois vous arrivez à un événement sportif de haut niveau et bah vous dites "Putain, bah, tiens c'est bizarre j'ai la pression j'ai du tract alors que vous savez que vous savez faire euh, les choses à l'entraînement physiquement vous êtes au top techniquement vous êtes au top tactiquement vous êtes au top mais là dans les gros événements et eh bien vous, vous mettez à douter alors que des plus petits événements vous êtes capable de d'exploser les records et de faire des super temps donc ce qui est vraiment important à comprendre c'est que quand vous percevez que c'est un grand événement, et bien déjà, c'est une perception, OK Donc, c'est une perception et vous mettez plus d'enjeux dessus. Et donc, vous minimisez par rapport à cet événement. Si bien que lorsque vous allez arriver en cette, à cette compétition, vous allez vous dire quoi ?« Allez, il faut que je performe, je dois performer. » Et il y a un enjeu qui peut être aussi extérieur de l'entourage qui vous met une pression qui vous empêche juste d'exploser et d'être vous-même. Donc, alors, comment faire pour pouvoir gérer la pression dans les grands événements À l'heure où on fait cette vidéo, eh bien, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent et avec une sportive, justement, là, juste avant de, de, de partir euh, au jeu, eh bien, pour diminuer la pression, on a on est simplement revenu à l'essentiel je disais mais attends pierre c'est dingue là parce que si euh, on me dit go à un moment où je suis pas très prêt j'ai peur d'avoir cette montée de pression et de pas vraiment savoir comment faire alors la première étape déjà un c'est comprendre que la pression est eh bien elle est bonne ok la pression est bonne elle est naturelle pour chaque être humain qui est en train de performer la zone de performance se situe entre la zone d'incertitude donc je sais pas si ça a bien se passer et la zone de certitude je sais que ça a bien se passer quand on est vraiment entre les deux, c'est qu'on est au bon endroit. Et donc, quand on y a cette pression qui s'installe, la première étape à faire, donc ce qu'on a mis en place avec cette sportive, c'est que la première étape à faire, c'est se dire « Ah mais c'est top en fait C'est cool Merci !» Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand la pression arrive, ça veut dire que le corps se met à la, en action. Et parfois, ce n'est pas la pression qui va être mauvaise, c'est le jugement négatif que l'on a de cette pression. Pourquoi Parce qu'on n'a pas appris que quand il y avait un changement euh, un changement bah, physiologique dans le corps par exemple les mains de plus en plus moites le cœur qui s'accélère et eh bien que c'était naturel et c'était surtout bah, naturel parce que c'était bien parce que ça nous prépare à l'action donc un c'est reconnaître que quand il y a la pression déjà se mettre en mode ah oh, mais c'est top c'est top là mon corps se prépare et dire merci merci au corps de pouvoir se préparer ça vous est peut-être déjà arrivé d'arriver à un événement sans être sous pression et de contreperfait. Moi, en disant ça, là, je souris parce que je pensais à une conférence une fois qu'on m'a dit de faire, il y a peut-être 3-4 ans de ça et j'étais arrivé vraiment les mains dans les poches en mode, voilà, bah ça va le faire. Et j'avais pris une bonne claque. Et pourquoi Parce que le cerveau, tout simplement, euh, bah, à ce moment-là, non, c'était une performance. Moi, je suis arrivé les mains dans les poches sans voir le prix à payer. Et donc, bah, forcément, je, bah, là, je me suis loupé. Donc, c'est important quand il n'y a pas de pression et ça, peut-être que vous l'avez déjà vécu, quand il n'y a pas de pression, vous risquez de vous louper et donc la pression est bonne parce qu'elle va mettre justement le, bah, le, le système nerveux, l'influx nerveux pile poil dans sa zone de performance pour pouvoir bah, tout donner. Et la deuxième chose aussi à faire, c'est se dire par exemple aux grands événements ou pour les, les Jeux Olympiques en ce moment, c'est se dire bah ah, c'est cool déjà. Pourquoi Parce que euh, si j'ai cette pression, c'est que je suis en train d'atteindre mon rêve et que je suis aux Jeux Olympiques. Alors ça peut être à un niveau euh, plus plus bas, peu importe si départemental, régional, national. Peu importe, mais l'important, c'est de se dire, déjà, si je n'étais pas en compétition, bah, j'aurais pas cette pression. Donc, si j'ai cette pression, elle fait partie entre guillemets, euh, et là vraiment entre guillemets, mais des inconvénients à la compétition. Pourquoi Parce que c'est comme un aimant. Si je vous donne un aimant, il y a le pôle plus et le pôle moins. Et vous pouvez me dire, mais Pierre, il est trop cool l'aimant. Euh, tu peux me donner le pôle plus, je peux le recouper en deux, et vous récupérez encore le pôle plus et le pôle moins. Donc, il se repolarise. Donc, si vous aimez uniquement le pôle plus de l'aimant, est-ce que vous aimez l'aimant Non, vous n'aimez pas l'aimant, vous n'aimez qu'une partie de l'aimant. Donc, si vous aimez la compétition, mais seulement la partie qui est bien et la partie qui gagne, eh bien, vous n'aimez pas la compétition, mais vous n'aimez qu'une partie de la compétition. Vous allez aimer la compétition à partir du moment où vous êtes capable d'aimer bah, tous les bénéfices que ça apporte et aussi tous les inconvénients qui sont la pression, que ce soit intérieur et aussi extérieur. Et quand vous arrivez à vous débarrasser de, de ça, bien forcément, vous allez avoir la bonne pression, la reconnaître et être prêt bah, à tout donner en compétition et avoir un bon mental prêt pour gérer la pression dans les compétitions de très haut niveau. Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé, et bien pensez à mettre le pouce qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bah,